Les gars, on fait quoi Est-ce qu'on commence les fusils à pompe Allez, vas-y, on commence les pompes, les gars. Ça me va, ça me va, ça me va, ça me va. Je dois commencer direct par la difficulté ultime. Alors, comment est-ce qu'on... Il n'y a pas de viseur, choc, dispersion des points réduite. allez. Là, décision tir au jugé, bam, celui-là. Munition, de l'incendiaire. Même si ça n'avait pas forcément plus de dégâts, c'est joli. Euh, pas de crosse. Bon, je dois gagner avec ce truc. J'aurai le temps d'essayer un coup, les gars. Il y a une sorte de recul, chat. Il y a les bonnes choses et les mauvaises choses de la vie, là, on n'est pas dans les bonnes. Hein. Ok, lui il, attend, il attendait de voir euh, où est-ce que j'atterrissais, donc on va y aller. Voilà. Alors là, je suis mort, les gars. Peut-être pas. On va back-up, chat. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de rester là alors que j'ai l'argent pour aller. Euh... Faut penser euh... En fait, il faut penser à avoir une, une meilleure économie que les autres, chat. Oh merde. Chattez-vous entre vous. Eh, les gars, oh. Ok. Y'a beaucoup de monde qui arrive. besoin de balles de shotgun, j'en ai zéro chat. Faut que je les économise. Ok, je suis à 9 kills. Putain, on dirait que je suis en forme ce soir ou c'est les gens qui sont. Okay. Là, je suis vraiment à sec. Pas un huitième de mon niveau. Bien, bien. Je me suis vite fait concentrer dans cette partie, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Faites attention. Vous ne pourrez bientôt plus réapparaître. Yo. On les... Un ennemi a perdu dans la zone. Surveillez le ciel. Crash de l'ennemi. Près de votre position. Bien yeah, au -dessus. Drone ennemi actif. Oh Ma para m'a paralysé alors qu'elle était sur lui. Elle devait pas me paralyser. Et on a pas dit mot. Jamais elle doit me para, cette para. <rire> J'ai euh, envoyé tout ce que j'avais, chat. Ça fait tellement du bien, les gars, de, de rejouer sans, euh, sans avoir une douleur de ouf. Tu sais, d'avoir l'esprit pris par ça. Ça fait du bien de, de, pouvoir, lâcher, de pouvoir lâcher son jeu, là. 30, 34 kills, couteau shotgun. Ça va Genre vous, vous avez kiffé d'eux ou vous êtes en mode « c'est trop bien ». Sur YouTube, je vais avoir que des commentaires. « Oh, du coup, tu te dis ce qu'elle veut ta grand-mère, la lépreuse. J'ai envie de lui latter la gueule. J'ai envie que mon genou, il explose sa mâchoire après à ce bâtard.